Sur le pont de. Réco. Exactement. Moi, ouais. ouais, je trouve c'est vachement important que tu continues. Vraiment, vraiment super intéressant. Salut, salut. Ouais. Très bon festival, très bon festival. Nouveau son, nouveau décor, plus de mise en scène, ça change, ça évolue. 2011, beaucoup travaillé cette année et euh, on va expérimenter des choses. Donc, euh, ça vaut le coup de venir parce que il y aura nos éternels costumes. Éternels f... la fumée. Des, f... <coughs> <coughs> des éternels fumes à fumer, des fumants. Des éternels qui à trois, voix. Il était un petit navire. Du headbang. Beaucoup de headbang. Et surtout, et c'est le plus important, il y aura de l'amour. Ouais, on travaille sur un nouveau son là depuis 2011. Euh, beaucoup de travail pour, on va dire, uniformiser notre son et euh, mettre en valeur les ambiances électro qu'on avait déjà qu'on avait déjà incorporées dans la musique sur Back to the Box. Pour ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas, ben, l'album est bien sûr toujours euh, d'actualité. Et donc, euh, nouvelle chanson, nouveau son à découvrir. Euh, au plein Les Watts Festival en exclusivité, avec en plus de ça un nouveau spectacle, comme on a dit tout à l'heure. Donc euh, voilà, nouvelle mise en scène, nouveaux bassistes, nouveaux effets spéciaux, nouveau, nouvelle vieille Déjà, euh, on pense que c'est un bon tremplin vu qu'on est chez nous et qu'on euh, pense pouvoir faire quelque chose d'assez incroyable. Et euh, notamment incroyable. par la, la mise en place de décors et. Euh, de cette philosophie qu'on va toujours bien entendu voir un concert et pas écouter un concert et euh, on espère en mettre plein la vue euh, cette année à tous les rockers qui osent mettre des pieds au plein les et, et puis euh, bah, voilà, on est à domicile, on, on compte aussi sur vous tous pour venir découvrir ça et on a envie de profiter de ça pour le filmer ce concert, faire une vidéo, euh, faites-vous beau ouais. Bah Justement, là on va tester notre nouveau répertoire, alors pas de panique, on va quand même jouer Back to the Box. Pour ceux qui sont fans, <rire> mais on va bien sûr présenter notre nouveau son, notre nouveau spectacle. La, la vidéo est importante parce qu'on a envie de, de faire un petit DVD avec cette vidéo, éventuellement de la diffuser sur le net et, euh, et donc de se servir de tout ça pour un projet d'album et bien sûr pour démarcher, pour pouvoir trouver encore plus de concerts, d'ailleurs on cherche un petit promo et euh, donc faire un peu plus de concerts pour pouvoir s'exporter encore plus loin et faire découvrir notre musique et notre spectacle, notre univers, euh, ben le Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Et donc je disais sur le pont d'écho, c'est bien que tu fasses de la. Exactement. Musique. Parce que franchement, c'est ça. Ça clair. le fait. Ouais. Ça ouais. le fait. Ouais. Ouais. Exactement. Et puis exactement. Ça le fait. Ouais. Ça le fait. Ça le fait. Ça Ça le fait. Ça Ça fait. Ça fait.